Et salut tout le monde, c'est Lizzy et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, comme vous aurez pu le voir au titre à la miniature et aussi à l'écran actuellement, aujourd'hui une vidéo sur la navette spatiale euh, STS de la NASA. Donc la navette spatiale STS qui veut dire Space Transportation System, c'est les initiales tout simplement. Donc si on traduit euh, système de transport dans l'espace. Bon, l'objectif d'une fusée quoi. <rire> voilà, donc c'est une fusée, c'est une navette spatiale plus précisément. Donc une navette qui va dans l'espace pour emmener des astronautes. Ou des satellites, ou juste du, des missions, des, du frais, genre des, des cargos. Quoique, non, non' mis du cargo, il y avait des astronautes avec, je crois. Bon, de toute façon, on va le voir, je l'ai détaillé à, après. Donc, euh, voilà, la NASA, l'agence spatiale euh, états-unienne. Bon, vous connaissez, ouais, je mets un petit drapeau à côté, une photo de la navette Discovery. Discovery, à savoir qu'il y en avait 6, euh, j'ai noté les noms à, à côté. Donc directement le sommaire, euh, on va avoir la composition de la navette et ses caractéristiques. Après le décollage et l'atterrissage de la navette parce que c'est pas... Il, a... Il atterrit comme un avion, un... comme un planeur pour être plus précis. Donc un planeur c'est un type d'avion qui n'a pas de moteur. Voilà, donc c'est pas un atterrissage de, euh, de fusée comme on connaît en ce moment avec les atterrissages de... Euh, de, de capsule SpaceX, Dragon, euh... enfin, voilà. Les objectifs de la navette, bah, comme j'en parlais juste avant, euh, qu'est-ce qu'il l'emmène dans l'espace et les accidents, il y en a eu deux principaux. Voilà. Et c'est ce qui a forcé en fait l'arrêt de la navette spatiale. Il y a eu 135 vols et après ils ont arrêté parce qu'il y avait eu euh, deux accidents qui ont coûté la vie à 14 personnes. Voilà. Et au total, cette navette, elle a tué euh, deux, deux personnes de plus, je crois. Deux euh, techniciens au sol qui étaient en train de vérifier la navette avant un décollage et à cause d'un problème de communication. Ils n'ont pas su qu'il y avait des gens là et du coup ils ont euh, envoyé des produits chimiques et, euh, alors qu'il y avait des gens, voilà. Donc la composition de la navette déjà, euh, ça vient de la NASA, voilà, c'est pas du tout une composition mais c'est plus caractéristique pour le moment. Euh, son premier vol ça a été le 12 avril 1981, euh, pile 20 ans après l'envoi du premier homme dans l'espace, à savoir le russe Yuri gagarin qui a été dans l'espace du coup le 12 avril 1900. 61. Bon, il n'y avait pas de piège t 20 ans avant. Euh, voilà. Et son dernier vol, c'était le 21 juillet 2011. Il y a eu 135 vols. La masse du, euh, du lanceur, c'est de, so euh, de 70 tonnes. C'est lourd. Ça fait beaucoup. Voilà. Son orbite, euh, ça peut aller de 165 km à 643 autour de la Terre. Euh, L'ISS c'est à peu près 400, à peu près. Voilà. La charge utile pour l'orbite base, donc à peu près 165 km, c'est 24 euh, 500 kg, donc 24,5 tonnes, j'arrive plus à parler. Et sinon pour l'ISS, ils, euh, ils peuvent remplir la navette de 16,4 tonnes de, euh, de matériaux, d'expérience, d'astronautes. Oh, j'arrive pas à parler aujourd'hui. Et sinon les passagers, il en faut au minimum deux parce que le pilotage se fait un minimum deux, il en faut obligatoirement deux minimum pour qu'une navette puisse décoller deux pilotes et d'ailleurs dans le tout premier vol STS-1 qui a eu lieu du coup le 12 avril 1981 il n'y en avait que deux C'était un test pour voir si la navette fonctionnait bien et elle a bien fonctionné, ils sont rentrés en toute sécurité c'était le vol test en gros ils ont noté un peu où est-ce qu'il y avait des problèmes tout ça. par exemple ils ont vu là le réservoir que vous voyez à sur l'image de droite il est orange au début ils l'avaient pas en blanc et quand en fait ils ont décollé au premier vol, ils ont remarqué que la peinture blanche tombait Et du coup calait sur, le, euh, sur les vitres en fait Et c'était pas ouf Du coup ils se sont dit ben, on va arrêter de peindre le truc en blanc on va le laisser en orange et puis surtout que ça nous fait économiser un peu d'argent Parce que quand même peindre tout ça en blanc c'est un peu euh, lourd Et aussi euh, parce que ça fait 300 kg de moins Bon c'est pas négligeable bah, hein, c'est pas énorme mais voilà et du coup les six navettes que je vous disais, il y, a eu, il y en a eu six, du coup Columbia, Challenger, Discovery, Atlantis, Endeavour et Enter Enterprise. J'ai essayé de prendre un petit accent anglais, les deux eu, euh, les accidents on va, dont on va reparler après, c'est Columbia et Challenger. D'ailleurs Columbia qui a fait le premier vol. Voilà, premier vol c'était Columbia. Les, la navette maintenant, la composition plus, pré plus, euh, plus précisément, plus particulièrement. Donc il y a déjà l'orbiteur. C'est la navette en soi, euh, c'est Endeavor euh, du coup euh, l'avant la, dernier nom que j'ai mis euh, à droite, c'est Endeavor l'image là On voit avec le drapeau aussi ce que c'est écrit sur l'aile euh, Delta à droite euh, L'aile Delta c'est un type d'aile qui a été créé par un ingénieur aérospatial français Voilà c'est L'aile Delta, je me souviens plus de son nom, je me souviens juste de son prénom c'est Nicolas <rire> Peut-être parce que je m'appelle comme ça aussi, mais euh, voilà je me souviens plus de son nom de famille Mais c'est un ingénieur aérospatial français ou aéronautique en tout cas. Euh, donc la navette du coup qui comprend les ailes, l'empennage, c'est euh, un... Je sais plus ce que c'est. Je crois que c'est le... un truc qui est sur les ailes aussi. Qui permet du coup de euh, planer quand euh, il rentre sur Terre. Ça on va reparler euh, à l'atterrissage. De comment est-ce qu'il fait pour atterrir du coup. Le bouclier thermique on va reparler juste après aussi, c'est très important. C'est d'ailleurs ce qui a causé un accident d'une de, euh, des deux navettes dont on va reparler après. Euh, charge utile. Voilà. C'est mieux, si on envoie juste une navette comme ça dans l'espace sans rien dedans, c'est pas ouf, mais quand même mettre des astronautes ou du ou cargo en tout cas, euh, ou les deux, et c'est réutilisable, voilà, parce qu'il atterrit donc il est réutilisable. Après le gros réservoir orange, euh, c'est le réservoir externe qui contient de l'oxygène et de l'hydrogène liquide qui est perdu après chaque mission. Voilà, ils peuvent pas le réutiliser, c'est le seul truc qu'ils peuvent pas réutiliser ça aussi bien évidemment une navette explose ou un truc du genre là une navette, la navette il peut plus la réutiliser. Et aussi il y a des propulseurs d'appoint qui contiennent du propergol et c'est récupérable aussi et aussi réutilisable. Comme les fusées SpaceX en ce moment par exemple. Les tuiles thermiques que je vous disais là dans celui de gauche, euh, le bouclier thermique, c'est des tuiles thermiques. Parce qu'en fait quand ils rentrent dans l'atmosphère, bah ils brûlent en fait. C'est très chaud. Vous savez tous les frottements en fait, c'est extrêmement chaud. Voilà, ça, ça chauffe, ça chauffe beaucoup avec l'air et les frottements enfin, tous les frottements créent de la chaleur et si vous regardez d'ailleurs des fusées qui rentrent sur Terre elles brûlent Voilà, après la fusée elle est noire ou grise en tout cas <rire> donc il y en a plus de 20 000 sur toute la navette euh, STS donc la navette spatiale de la NASA qui n'est plus en fonction actuellement on peut voir par exemple sur les de photos d'ailleurs celle en bas à droite il y a un petit problème et celle en dessous bah, en bas à droite c'est un astronaute qui va réparer de trou, parce que s'il pas le trou, il pourrait mourir. Juste à cause de ça, la fusée la navette pourrait exploser. Voilà. Donc il, il répare <rire> Voilà. Et puis une sortie extravéculaire, ça doit être bien aussi. Donc euh, voilà. Ça, c'est quand ils étaient amarrés à l'ISS. Voilà. Je, on va voir après, il y avait combien de vols à destination de l'ISS. Mais déjà, les tuiles, du coup, elles sont euh, assemblées comme un puzzle très minutieusement. Euh, et elles sont formées euh, particulièrement pour euh, avoir exactement pile la bonne taille au millimètre carré. Au millimètre cube, même. Vraiment, c'est... Il faut que ça soit trop trop précis, limite. Parce que sinon, c'est un petit problème, euh, regardez en haut à droite. Voilà. C'est pas ouf. Il y a juste une tuile qui a eu un problème, ça peut leur coûter la vie. A tous les astronautes qui sont dedans, à tout à le frais, à NASA, à tout l'argent qu'ils ont mis dans la navette. Et voilà. Donc, le décollage et l'atterrissage de la navette spatiale. On va déjà commencer avec la préparation. Il y a 6 jours de préparation dans le hangar, on peut le voir à gauche. Après, il y a le déplacement... Euh, euh, Jusqu'au lieu de décollage Entre le hangar du coup Jusqu'au lieu de décollage euh, sur, les, sur la grosse plateforme qu'on voit sur l'image au milieu il se déplace à 2 km heure maximum C'est même en dessous de 2 km heure Ça c'est long, ça prend 6 heures Voilà, parce que ça serait con quand même que la navette Elle tombe <rire> Voilà Et après du coup Il y a un compte à rebours de 47 heures Quand la fusée est sur le lieu de décollage Donc 47 heures un peu moins de 2 jours pour les dernières vérifications des systèmes et des logiciels de vol par des opérateurs installés dans l'une des salles du lancement. Et après à T 11h donc c'est le temps moins c'est le temps avant le décollage. T quelque chose, c'est le temps avant T plus quelque chose, c'est le temps après le décollage. Donc 11h avant le décollage, bah tiens, j'ai mis T instant du décollage. La structure mobile RSS est déclée Écarté... Oh, pas à lire. Et d'écarter l'air de lancement est évacué Et chargement de l'hydrogène et de l'oxygène liquide dans le réservoir externe commence Le réservoir externe c'est le gros truc orange Voilà qui était blanc au tout début dans la première, deuxième et troisième mission Et qui est devenu, euh... qui est devenu euh... jaune chercher la couleur jaune-orange après Voilà maintenant le décollage du coup à témoin 3 heures Il y a l'installation des astronautes Le, le fray peut être installé avant Voilà le frais c'est l'émission, c'est le cargo Il peut être installé avant Après entre temps, moins 3 minutes et 2 minutes Il y a les réservoirs d'odrigène <rire> Ok, d'hydrogène et d'oxygène Qui sont mis sous pression euh, Puis les SSME sont mis à température des ergols euh, Les SSME c'est les deux boosters Qui sont euh, sur euh, la droite et la gauche Voilà, c'est deux boosters d'appoint Que j'ai appelé comme ça bah, qui s'appelle comme ça Ici, propulseurs d'appoint Voilà euh, après du coup à T-3 secondes, ils allument les moteurs Ils décollent T-0, -t -t T-0 secondes, T-0 minutes T-0, bah, T T-0 +0, en fait ils décollent Après à T-7 secondes, ils prennent l'inclinaison qu'il faut En fait il faut savoir qu'il y a 3 moteurs Je vais remettre cette image là euh, Voilà Il y a 3 moteurs en fait euh, Même 6 en fait Je crois Non 5, 5, 5, 5 Il y en a 2 bah, sur chaque propulseur d'appoint si c'est un propulseur c'est mieux qu'il y en ait. Et sinon au milieu sur la navette il y en a 3. Euh, voilà c'est pour euh, le... C'est pour... En fait les deux qui sont sur les deux propulseurs d'appoint ne peuvent pas être coupés. Dès qu'ils sont allumés ils restent allumés jusqu'à ce que la navette soit dans l'espace jusqu'à ce que les réservoirs s'avident ils restent allumés. Voilà. Ils ne peuvent pas s'éteindre. Quoi qu'il se passe ils ne s'éteignent pas. Euh, même s'ils explosent euh, le moteur il continuera... Sauf bah, qu'il est plus alimenté en... En... en carburant mais sinon il continuera... À propulser euh, à propulser le moteur euh, et sinon il y en a 3 du coup dans la navette euh, qui peuvent être inclinés de quelques degrés et par exemple pour aller à l'ISS bah, à partir de T plus 7 secondes où ils sont à la vitesse de 140 km h et bah, ils peuvent prendre l'inclinaison de 57 degrés voilà pour aller à l'ISS par rapport à où ils décollent donc c'est à dire euh, en Floride euh, il leur faut ils doivent prendre une inclinaison de 57 degrés pour aller jusqu'à l'ISS Voilà après, ils font un tonneau. Ce qu'on appelle un tonneau, c'est ce que j'ai mis sur l'image. C'est pour présenter le ventre de l'orbiteur vers le ciel pour le retour des réservoirs sur Terre. Parce que du coup, quand les réservoirs sont réutilisables, ils les renvoient sur Terre pour qu'ils puissent être réutilisés. Donc, il faut qu'ils se tournent dans le bon sens. Après, AT plus 120 secondes, ils largent les deux propulseurs d'appoint. Bah, quand il y réservoir, c'est propulseurs d'appoint. C'est les deux qui, sont, euh, qui peuvent être réutilisés. Et après, ils refont un tonneau pour euh, emmener l'avant. De la navette où est-ce qu'il y a les. Non, mais pas l'avant. Un autre endroit, je sais plus où elles sont, les antennes. Pour qu'elles se visent en fait vers un satellite. Pour qu'ils puissent communiquer avec la Terre. Voilà. Tout simplement. Et aussi, ils se mettent dans la bonne direction pour aller où il faut. Parce que s'ils si avaient fait faire demi-tour et qu'ils retournent sur Terre alors qu'ils n'ont pas fait leur mission, c'est pas ouf. Voilà. Après, pour l'atterrissage, il, des... il y a les conditions météorologiques aussi. La couverture nuageuse sous 2500 mètres doit être inférieure à 50%. Sinon, ils ne voient pas. C'est pas ouf. La visibilité doit être supérieure à 8 km, sinon il voit pas. C'est pas ouf toujours. Les vents traversiers sur une des deux pistes, parce qu'il y a deux pistes du coup pour, euh, pour les atterrissages. Euh, on va en reparler après. Ouais, je l'ai mis juste après. On va en reparler juste après. Donc euh, doivent être inférieures à 28 km/h si l'orbiteur atterrit de jour et 14 km/h si l'orbiteur atterrit de nuit. Donc les, la vitesse des vents. Il ne doit pas y avoir d'orage ou de pluie dans un rayon de 50 km autour du lieu d'atterrissage. Et si ces conditions ne sont pas réunies le jour de le séjour. là, Si ces conditions ne sont pas réunies, excusez-moi, le séjour en orbite peut être prolongé selon la mission de 1 à 4 jours. Si les conditions météorologiques euh, défavorables persistent, l'atterrissage a lieu dans la base d Air worlds en Californie. Donc en Californie, c'est à l'autre bout du pays. <rire> voilà. Donc c'est ce que je disais sur une des deux pistes en fait. Il y en a une du coup en Floride euh, où euh, la navette décolle. Il y en a une pour qu'il puisse atterrir. Il y en a aussi une en Californie euh, pour s'il y a besoin. Voilà, et la base en Californie elle est utilisée uniquement du coup si les conditions météorologiques persistent euh, comme ça et qu'ils peuvent vraiment pas atterrir là bas Parce qu'en fait, à un moment quand même ils doivent rentrer Et s'ils atterrissent en fait en Californie, il doit y avoir un Airbus, non c'est même pas un Airbus, c'est un Boeing, plus un avion euh, de la NASA Qui vient chercher la navette Voilà, la navette est posée sur le toit de l'avion <rire> Voilà, tout simplement donc ça leur coûte un peu cher quand même, de faire atterrir un avion sur la base des Wards. Et pour l'atterrissage, il y a aussi. L'avion en fait il doit plonger vers le sol dès qu'il y en a une atmosphère pour garder de la vélocité et de la portance. Donc la vélocité, qu'est-ce que c'est C'est de la vitesse. En fait c'est. Vélocitaire c'est un synonyme de vitesse très rapide. J'aurais pu mettre pour garder de la vitesse très forte, très intense, mais il y a un mot qui dit vitesse très intense et c'est vélocité donc je l'ai mis. Après sa finesse elle est de 4. Euh, par exemple, pour l'Airbus A320, c'est de 17. C'est à dire que sur une distance de 4 km, euh, il peut rester à l'horizontale en perdant que, 4, que 1 km de hauteur. Voilà, sur 4 km de longueur, il va perdre 1 km de hauteur. Euh, L'Airbus A320, sur 17 km de longueur, il va perdre 1 km euh, de, de hauteur. Voilà, sur euh, 17 km de longueur. Je sais plus ce que j'ai dit. Mais je crois que j'ai pas dit comme il faut. Le A320, je recommence, il va prendre, soit je me suis trompé, sur 17 km de longueur, il va perdre 1 km d'altitude. Voilà. Et du coup la, la, fusée, la navette spatiale STS sur 4 km de longueur elle va perdre 1 km d'altitude. Et ça c'est fait euh, à cause de son poids et de la conception des ailes. Donc son poids faut pas le confondre avec la masse. Il y a beaucoup de personnes qui confondent le poids et la masse. Euh, le poids ça se donne en newton et la masse ça se donne en grammes ou en kilogrammes. Euh, voilà, la, la, en fait, le poids c'est l'intensité d'attraction terrestre sur un objet en particulier. Voilà, donc euh, du coup, tout le monde, bah, beaucoup de personnes se trompent sur euh, l'utilisation du mot. Et quand souvent il y a des gens qui demandent leur poids, ils donnent euh, une unité, en, ils donnent un, une valeur en grammes ou en kilogrammes. Euh, voilà, c'est pas possible. Ouais, poids c'est en newton, mais après, on comprend quand même quand les gens disent ça. Mais voilà, donc le poids du coup, c'est l'attraction terrestre euh, pour quand ils sont sur terre d'un corps en fait et du coup là comme il va très vite et eh bah ben, il y a des jets en plus euh, donc euh, son, son attraction euh, est plus forte son poids est plus élevé du coup voilà <rire> euh, ce il, du coup il doit se poser à 350 km heure pour euh, pas tomber voilà pour pas s'écraser en fait et il a besoin de 3 km d'arrêt de distance euh, c'est beaucoup voilà euh, là, en fait il son fait qu'il est à 350 km heure Donc il euh, n'y a pas non plus des freins euh, excellents euh, qui freinent vraiment beaucoup beaucoup Quoi que si quand même Mais il faut quand même 3 km d'arrêt Voilà Dites-vous que c'était en, en 1981 Le premier euh, vol Voilà Les objectifs maintenant de la navette euh, « C'est le seul qui puisse ramener plusieurs tonnes de matériel sur Terre après un séjour dans l'espace. Ce cargo très vaste permet de placer en orbite des composants de la Station Spatiale Internationale qu'aucune fusée existante ne peut lancer. Euh, » Voilà, donc c'est comme ça qu'a été euh, placé en orbite le euh... premier morceau de la Station Spatiale Internationale. Donc on peut voir du coup, en 1981, il y a eu deux missions test. C'est la couleur grise, après vous pouvez regarder avec les couleurs euh, en bas aussi. Euh, en 1983, il y a eu euh, le premier envoi de, satelli de satellites télécom et euh, de Space Lab. Space Labs, qu'est-ce que c'est en fait C'est une mini station spatiale internationale. Enfin, c'est une mini station spatiale, tout simplement. C'est En fait, la station spatiale, si vous avez regardé ma vidéo, elle a été créée en 1999. Voilà, le 20 novembre 1999, il y a eu l'envoi du premier module de l'ISS dans l'espace. Et après, en décembre, puis l'année d'après, ils ont continué. Mais au début du coup, il n'avait pas de station spatiale internationale. D'ailleurs, on voit euh, Space Lab, il s'est euh, un peu arrêté vers 2000. Il y en a une autre en 2003, mais c'est tout. Euh, voilà, ça, ça s'est vraiment arrêté en 2000, même euh, 1998. Après, il y a eu l'ISS du coup. Mais Space Lab, c'est une mini station spatiale en fait. Euh, dans la soute, dans le... où il y a souvent les satellites et tout ça, ils mettent un laboratoire pressurisé et ils font les expériences euh, en dehors de la Terre. Il y a aussi il y a eu des missions militaires, des lancements de satellites scientifiques, des lancements de centres spatiales. L'accès à la station spatiale Mir, qui était à la station spatiale euh, d'avant l'ISS. Et il y a eu des missions scientifiques, de la maintenance de, du satellite Hubble. Voilà. Donc, qui, a été en, qui a été réenvoyé il n'y a pas longtemps, c'est quand même un peu. Dans l'espace. Euh, mais qui est un nouveau. Qui a, qui a été en partie construit par euh, l'agence la, spatiale européenne. Et qui a été envoyé de Kourou. Voilà en France En Guyane française Voilà euh, Après les accidents avec Challenger euh, Du coup Challenger c'est une navette spatiale dont on a parlé avant euh, Qui a parcouru 9 missions spatiales On peut les voir à droite Il euh, y a eu 62 jours et 41, euh, heure, 41 heures Euh non Qu'est-ce que j'ai fait Non il y a eu 62,41 jours dans l'espace Voilà c'est pas en heures c'est en... C'est en moitié de jour. C'est en. Voilà, 62 jours. On peut en dire à 62 jours. Il a parcouru euh, 42 millions de kilomètres en arrondi. Et elle a déployé 10 satellites. Euh, J'ai entouré la quatrième mission, STS-41B. Qu il y a eu un petit problème. Euh, en fait, c'était la première. Euh, c'était la première euh, mission qui atterrissait euh, sur la base de. Euh d'un côté d'où voilà a décoller En fait tous les autres avant ont à la base d'Ewards. Parce que la météo était pas ouf. Et surtout que la, la, la piste était en fait pas excellente. Il y avait des marécages autour et l'océan. Donc ça mettait une marge d'erreur très faible. Alors que la base d'Ewards. Et eh ben il y a vraiment un grand désert. Extrêmement long Une piste de 3 km. Même plus. Donc euh, voilà. Et puis après au pire même s'ils atterrissent pas que sur la piste. Euh, après c'est encore droit. C'est un désert plat. Vraiment la base d'Ewards. Donc euh, Donc voilà. Et la mission STS-41B, du coup, la quatrième de Challenger, qui a duré 7 jours et 23 heures. Le commandant, c'était Vance Brand. Et elle a, elle a décollé le 3 février 1984. Elle avait un petit problème, vraiment tout petit, c'est rien. C'est juste à l'atterrissage, il y a eu euh, un pneu qui a explosé et le système de frein qui a été fortement dommagé. Et du coup, c'était le premier atterrissage sur cette piste. Donc, ils connaissaient pas trop euh, encore. Après, ils ont fait des simulations, tous ils ont fait des tests. Mais ils ont quand même dû freiner pas mal Ça a explosé un pneu et cassé bah, Et endommagé très fortement le système de freinage Voilà Et sinon Challenger si on regarde la dernière mission Qui est la dixième du vaisseau Challenger euh, J'ai mis qu'il a fait que neuf missions spatiales Parce que la dixième du coup bah, il l'a pas fait en fait euh, On va en parler Elle a eu lieu le. Bah, elle devait avoir, le décollage devait avoir lieu Le 28 janvier euh, 1986 C'était la mission qui devait s'appeler STS 51L et si on regarde les notes qui ont été rajoutées Perte de la navette au décollage La durée de vol, 73 secondes Voilà, navette a explosé au bout de 73 secondes à cause d'un petit problème Et le commandant c'était Francis Scobie L'accident de Challenger Du coup le mardi 28 janvier 1986 avait 7 astronautes oh, je sais pas compter 7 astronautes euh, Au premier rang où il y a 3 astronautes Il y a Michael euh, Smith Suivi de Francis Scobie Donc le commandant et Ronald McNair Et au second rang on voit Ellison Onizuka Après une personne qui n'était pas 30, On va en reparler après euh, La femme du coup Après quand on va encore un peu plus à droite Il y a Gregory Jarvis Et euh, Judith Reskin euh, Celle dont on n'a pas parlé Celle dont on n'a pas parlé C'est Christa McOliffe C'était pas une astronaute C'était une enseignante Voilà la NASA voulait envoyer une enseignante dans l'espace C'est la première non euh, premier nom astronaute qui aurait dû aller dans l'espace voilà donc en gros un peu comme si c'était la première touriste même si elle avait quand même des expériences à faire voilà elle était pas astronaute en soi. elle n'a pas fait de formation d'astronaute euh, c'était juste une professeure de, de lycée je crois voilà euh, et la navette du coup a, a explosé j'ai mis une image à droite une image que j'ai pris sur wikipédia je vais, je vais vous décrire un peu ce qu'on y voit et ça explique en gros le problème euh, la toute première image c'est une traînée de fumée après la désintégration de la navette spatiale américaine Challenger 73 secondes après son décollage euh, Après quand on voit le deuxième, c'est un débris d'un propulseur d'appoint à poudre En fait du coup il est largué à 120 secondes après le décollage Et du coup il n'a pas eu le temps d'être largué, donc il n'a pas pu être récupéré euh, Après la troisième image en partant de en haut à gauche c'est euh, un joint torique brûlé, c'est le fautif de l'accident. Donc, en fait, un joint torique c'est un joint qui euh, est censé permettre l'étanchéité complète. En fait, la navette elle a été mise dehors un peu trop tôt et en fait, il faisait très froid, il faisait moins 5 degrés Celsius. Euh, non, moins 2 degrés Celsius au moment où ils l'ont sorti. Et les joints ils sont pas prévus pour, rés pour euh, résister à cette température. Voilà. Donc, c'est les fautifs de l'accident. C'est eux qui ont qu on, euh, produit une fuite, qui ont la fuite. Et du coup, bah boum, voilà. Il y a une fuite et ça a, chauffé, euh, ça a chauffé, ça a pris feu, ça a brûlé le réservoir, le gros réservoir orange euh, d'hydrogène liquide et d'oxygène liquide, ce qui a encore plus explosé. Et voilà. Après, on continue. Il y a eu le décollage final de Challenger. Je ne sais pas pourquoi il y a 50 millions d'oiseaux sur cette image. C'est pas moi qui les ai rajoutés. C'est pas une saleté qui est sur la vidéo, c'est pas une saleté qui est sur votre téléphone, En plus c'est vraiment sur, sur la photo, je sais pas pourquoi il y a plein d'oiseaux. Voilà. Après il y a eu des, une cérémonie funéraire tenue par le président Ronald Reagan en hommage aux astronautes, c'est un président des états unis d'Amérique. Voilà, c'est le 40ème si je ne me trompe pas. C'est celui du coup qui était en fonction euh, en, en janvier 1986. Et après, on voit les trois dernières images en bas, explosion, en vol de Challenger. Voilà. Donc le premier euh, accident spatial très important euh, de, non pas le premier, je crois qu'il y a Apollo 1 aussi qui a eu un accident spatial important. Et je crois que c'était avant. Ouais, ça devait être avant. Mais c'est le, le premier euh, accident euh, grave qui a coûté la vie du coup aussi à cet astronaute euh, de euh, une navette spatiale STS. Maintenant pour Columbia, qui a fait beaucoup plus de vols, qui a par exemple fait le premier vol le 12 avril 1981, STS-1. Voilà. Au total, Columbia a, passé, euh, a fait 28 missions spatiales et a passé 310 jours dans l'espace qui est en arrondi. Donc il y a toutes les missions. Voilà. Euh... Voilà. A, vous pouvez les regarder si vous voulez faire pause, vous pouvez. Euh... Après... Du coup, si on regarde la 28 e tout en bas à droite, le 16 janvier 2003, STS-107, endommagé au décollage de la navette désintègre lors de sa rentrée dans l'atmosphère le 1er février. Donc une mission qui a duré 15 jours et 22 heures, le commandant c'était Rick Ousband. Et voici l'équipage du STS-51L, du coup équipage de Columbia. Euh, oui, non, j'ai pas modifié, c'était 107. C'est 107. Voilà, ouais, je vais vérifier. 51, Elle, euh, L c'était à l'autre. C'était Challenger. Là, c'est 107. STS 107. Euh, voilà. Donc, il euh, y avait euh, du coup tous les astronautes euh, de gauche à droite. En partant du bout d'en haut à droite, c'est David Brown. Je sais pas pourquoi son nom n'est pas en vert comme les autres. Euh, après, il y a Rick Hoopsend euh, qui est le commandant. Voilà, qui était le commandant. Laurel Clark, euh, Kalpana. Shawola, je pense que je prononce bien, je sais pas trop en vrai. Michael Anderson, William McCool et Ilan Ramon, qui était le premier euh, Israélien dans l'espace. Voilà. Donc, petit problème aussi euh, au décollage à T plus 81,9 secondes. Il y a un morceau de mousse, comme on peut le voir en haut à droite, qui s'est détaché. En fait, c'était un, une mousse d'isolation thermique euh, d'environ 43 par 29 par 14 cm. Et il faisait à peu près 800 grammes. Donc c'est assez gros. Voilà. Et pendant que la navette se déplaçait du coup à la vitesse de 2523 km/h et à 20,115 km de hauteur, ça c'est haut. C'est tombé. À 81 secondes. 82 si on arrondit. Hein. 82 secondes après le décollage, il est à 20 km au-dessus du ciel. La navette. Oh c'est pas mal quoi. C'est beaucoup. <rire> la mousse euh, a... a perdu énormément de vitesse dès qu'elle s'est détachée, c'est avec les frottements en fait, ça a vraiment fait perdre énormément de vitesse, les frottements ça crée de la chaleur et de la perte de vitesse instantanément, donc la navette elle est allée à 2500 km/h et la mousse elle a perdu 900 km/h en très peu de millisecondes, elle est passée à 1644 km/h et elle a touché le bord d'attaque de l'aile gauche, comme on peut le voir à gauche sur une reconstitution, et ça a fait un trou dans les tuiles thermiques qu'on peut voir à droite par exemple, c'est pas le même vaisseau. Mais ça a fait des trous dans, dans cette huile Qui sont censés euh, empêcher à la chaleur Du coup bah, de trouer la navette Parce que du coup comme il y a des frottements énormes Et que ça crée énormément de chaleur faut qu'il y ait des protections Et s'il n'y a plus les protections Et bah boum voilà Là j'ai mis quelques images à gauche il a l'image 4221 et droite 4926 euh, Si on regarde On va regarder la 4221 en bas à gauche déjà On voit euh, cercle que j'ai mis en vert Un petit top Un petit une mousse, on la voit en fait, on voit la mousse qui devrait pas être là Voilà Elle, est de... elle était attachée, elle s'est détachée Et elle est venue ici Et si on regarde sur la frame, 5 frames après La 4926 dans le cercle vert On voit qu'il y a un petit objet Qui est assez flou Je vais vous expliquer tout de suite pourquoi, bah, Juste après pourquoi c'est flou Et si on regarde euh, dans, la... dans la frame euh, 4921 Le cercle blanc C'est le cercle en fait qui est vert sur la 4926 C'est pour... Euh vous puissiez comparer en fait, on voit dans le cercle vert sur l'image de droite qu'il y a bien un petit truc au milieu qu'on voit absolument pas sur l'image de gauche euh, Voilà, j'ai préféré entourer pour que euh, vous soyez sûr de bien voir Et pourquoi les images sont floues et pourquoi aussi ils n'ont pas pu se rendre compte euh, qu'il y avait un problème dans la, la navette Columbia En fait c'est très simple C'était une mission euh, pour euh, le, le, les forces militaires donc en fait les images que la NASA, que les ingénieurs de la NASA, NASA recevaient étaient un peu floutées Voilà, elle avait avaient perdu énormément de qualité Parce que c'était une, une mission militaire Donc ils pouvaient pas donner des photos comme ça Et du coup ils n'ont pas pu s'en rendre compte Et la navette quand elle est rentrée dans l'atmosphère Comme elle avait un trou du coup dans le bouclier dans, euh, dans le bouclier thermique Je peux parler moi Et bah elle a brûlé Voilà euh, après, du coup, bah voilà les sources. C'est déjà fini. C'est déjà fini. J'espère que ça vous a plu. Elle dure 30 minutes la vidéo. Ah oh ouais Ok. <rire> j'ai pas vu le temps passer. Ok. Du coup, mes sources Wikipédia, FuturaScience.com, YouTube, Stardust. J'ai regardé, j'ai trop aimé. Euh, un regard sur la lune et le site de la NASA. Voilà. Et bah. Euh, j'ai oublié de préciser c'est un abonné qui m'a demandé cette vidéo. Donc elle dure 30 minutes. J'espère qu'il est content. C'est Ozotrix euh, Voilà. J'espère que t'as bien aimé, <rire> et voilà. Et bah, euh... et bah, mettez un like si c'est pas encore fait, abonnez-vous si c'est pas encore fait, rejoignez mon serveur Discord si vous voulez, il est dans la description. Et si vous si vous voulez que je travaille sur des sujets de vidéos en particulier, bah allez dans les commentaires et notez ce que vous voulez que je fasse. Voilà, et bah à plus tout le monde, ciao